Au printemps 2019, la commune de Jancet, sur les conseils d'une équipe pédagogique bienveillante, m'a contacté pour animer des temps d'activité périscolaires sur le thème de la permaculture. J'ai rencontré monsieur le maire qui m'a fait visiter les espaces disponibles pour les ateliers et j'ai tout de suite été assuré du soutien de la mairie pour mettre en œuvre des changements durables sur le terrain. En plus d'ateliers plus orientés sur le fonctionnement de la nature et de l'animation du jardin potager, nous avons mis en place des sessions de design avec les enfants. Nous leur avons donc appris que grâce à un aménagement consciencieux, nous pouvions produire ce dont nous avions besoin sans détruire notre environnement. C'est d'ailleurs tout le contraire que nous leur avons montré. Nous allons complètement transformer cet environnement pour qu'il nous nourrisse nous, bien sûr, mais aussi pour qu'il nourrisse et qu'il héberge tout un tas d'autres espèces, notamment grâce à l'implantation de haies, un corridor écologique composé d'espèces attirant la faune auxiliaire, mais aussi une mare pour donner à boire à tout ce beau monde. Des tas de branches ici ou là, et puis des enranchements. Un verger permacole a été prévu entre les cultures en bac et le potager de pleine terre, et une cabane sera réalisée pour ranger les outils, récupérer l'eau, et puis remplir la mare. Nous avons donc réalisé ce plan de jardin avec les enfants, puis nous l'avons présenté à monsieur le maire afin qu'il nous donne son accord pour commencer à planter les haies et les fruitiers. après aller dans la mare. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme, comme légumes dans ton potager Des oignons Des oignons Ouais, très bien De quoi Des oignons Des oignons De l'ail De l'ail, de l'échalote, de l'échalote De Très bien. Des belles Des belles Des belles plutôt Des belles Ou des, des, des, des, des belles aussi Ça peut servir Voilà. Et avec pour le corridor écologique derrière et que là ça va suivre pour aller jusque la mare et pour répondre à notre question sur comment les crapauds vont venir en fait c'est que les crapauds ils vont venir en toute sécurité dans le corridor de planchers mais ça va aller dans les faire les... parce qu'en fait vu qu'on est en bah, liberté mais on va l'eau elle va se garder parce qu'on mettra une bâche pour euh, ouais, pas, pas, pas, parce, pas parce que souvent quand on fait quelque chose sur une bâche et qu'on n'a pas de terre à ce qui, ce qui nous permet d'accéder facilement aux différentes zones de culture. Bien sûr, en plus de tous ces aménagements, nous allons aussi cultiver tout un tas de légumes et de plantes vivaces pour le bonheur de tous Avec l'association Terpaille et compagnie, nous tenions à remercier la commune de Jancet pour avoir rendu cela possible, au personnel enseignant bien sûr, mais aussi et surtout un grand bravo aux enfants qui se sont montrés très motivés et très inspirés. Là -bas. Et ça, ça va aussi permettre aux insectes de, de se cacher parce qu'ils